J'ai débuté en tant que community manager de Juliana Bidi, euh, j'ai eu la chance de gérer des marques comme Samsung, euh, Nestlé, Grindel, Nestlé, Fiscal, etc. et d'autres marques tunisiennes. Euh, Aujourd'hui, tout ce qui est benchmarking, euh, est tout ce qui est benchmarking, hein. oui. okay. c'est ce une étape clé pour le traitement d'un digital marketer en général manager Je 3, 4, d'accord. Je digital marketing. D'accord. En quelle année Très bien. Je de déjà de Je vous faites tout ce qui est benchmarking. Très bien. Donc le benchmark c'est une étape clé pour le trade digital marketer parce que tout simplement il est très important de connaître les pratiques de la concurrence. Je une stratégie digitale. Je une stratégie stratégie euh, éconostarmercier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on va commencer à effectuer le rangement Tout d'abord, on doit fixer donc les concurrents.